Prévention pour la colonne vertébrale et les articulations avec les produits NSP dans l'UE. Les deux principaux produits du NSP. Everflex et collagène. Deux faits importants sur le cartilage et l'hormone de croissance. Comment pouvons-nous les appliquer Fait numéro 1. Il n'y a pas de vaisseau sanguin dans le tissu cartilagineux d'un adulte. Fait numéro 2. L'hormone de croissance humaine propre aide de manière significative à restaurer les tissus osseux, musculaires et cartilagineux. Il n'y a pas de vaisseau sanguin à l'intérieur du cartilage. Les nutriments pénètrent dans le cartilage à partir du liquide synovial. Pas du sang. C'est important. La méthode de pénétration est appelée diffusion. La diffusion des nutriments du liquide synovial est le seul moyen naturel de nourrir le cartilage. Il n'y a pas de vaisseau sanguin dans le tissu cartilagineux qui pourrait accélérer la récupération. Le cartilage est difficile à réparer. Il n'y a pas d'approvisionnement en sang. Pas de possibilité de division cellulaire pour la régénération. Comment maintenir un cartilage sain Nourrissez-les, exactement ces substances qui restaurent le cartilage. Bougez, pour que la colonne vertébrale soit comprimée et étirée. Psychologiquement, pas trop. La compression et l'étirement de la colonne vertébrale et des articulations améliorent les processus de diffusion. C'est exactement la voie qui permet aux nutriments de pénétrer dans le tissu cartilagineux. Ce n'est pas un moyen rapide ou instantané. Cela fonctionne définitivement. Mais pas rapidement. C'est physiologique. Par conséquent, il est nécessaire de nourrir et d'étirer, comprimer, les tissus cartilagineux presque constamment. Étirer et presser signifie bouger. Faites du vélo, marcher, faites des exercices d'étirement spéciaux. Donc, il n'y a pas de vaisseau sanguin dans le tissu cartilagineux d'un adulte. Le cartilage est nourri par diffusion. Il est possible d'augmenter l'apport de tissus cartilagineux en nutriments. Vous devez déplacer votre cartilage plus activement. Qu'est-ce que cela signifie pour la colonne vertébrale Il est possible de renforcer la nutrition des disques intervertébraux. La compression et l'étirement de la colonne vertébrale sont modérés et doux. Permet d'augmenter la nutrition des disques intervertébraux. Qu'est-ce que cela signifie pour les articulations Une augmentation modérée de l'activité physique aide à mieux nourrir le cartilage. La restauration du tissu cartilagineux sans mouvement est possible. Mais dans ce cas... Nous parlons d'injection dans les articulations et non de prise de gélules avec de la nourriture. Parfois, c'est nécessaire et c'est une question de traitement. Comment les produits NSP est il Toujours flexible. Contient de la chondroïtine, du MSM, de la glucosamine. Collagène. Ce sont ces produits qui contiennent les substances nécessaires au maintien de la santé du tissu cartilagineux. Aussi pour les structures cutanées, les vaisseaux sanguins et partout dans le corps humain où il y a un cadre de soutien, le tissu conjonctif. La prévention et le soutien nutritionnel et l'activité physique. Il améliore l'efficacité de l'utilisation des nutriments. Mouvement incluant étirement et nutrition spéciale. En fait, ce sont les deux principaux facteurs qui augmentent considérablement les chances d'un état sain des articulations et de la colonne vertébrale. Presque jusqu'au plus profond de la vieillesse. Deuxième fait important. L'hormone de croissance humaine propre aide de manière significative à la restauration des tissus osseux, musculaires et cartilagineux. Cela signifie que même une activité physique minimale augmente la production de votre propre hormone de croissance. L'hormone de croissance aide à réparer les tissus endommagés. Augmentez la masse osseuse. Augmentez la taille musculaire. Restaurez le cartilage. Réduisez le volume du tissu adipeux et remplacez-le par des muscles. Que faut-il prévenir Arthrose de l'articulation de la hanche La prothèse de hanche est une opération courante et demandée. Quand un remplacement de la hanche est-il nécessaire En cas de lésions articulaires, lorsque la mobilité est réduite et qu'il y a des douleurs même en dehors de l'activité physique. La cause la plus courante de remplacement articulaire est l'arthrose. Les autres causes sont la polyarthrite rhumatoïde, les fractures, l'arthrite septique, les processus dysplasiques. À qui est proposé un remplacement articulaire le remplacement articulaire est une grosse opération. Il est généralement recommandé si d'autres méthodes, telles que la physiothérapie, les injections de stéroïdes, ne permettent pas de réduire la douleur et d'augmenter la mobilité. La chirurgie est recommandée en cas de douleur intense. Mobilité réduite dans les articulations. Capacité limitée de se déplacer. La douleur est si intense que le sommeil et la qualité de vie sont perturbés. Les activités quotidiennes, comme faire les courses, prendre un bain, sont difficiles voire impossibles. La personne est déprimée à cause de la douleur et des problèmes de mouvement. Il est impossible de travailler, la socialisation est rompue. C'est la raison de l'opération. Coût de la chirurgie de remplacement articulaire. En Israël à partir de 17 000 dollars. La hernie discale est un autre motif de prévention. Malheureusement, une hernie discale présente un risque d'étranglement. Cela signifie la nécessité d'une intervention chirurgicale. La hernie discale est une conséquence des processus dystrophiques dans les disques intervertébraux. Ils sont également constitués de cartilage. Les symptômes de dégénérescence discale dépendent du niveau de dommage. Douleur, altération de la fonction, problème de mouvement, perturbation importante du mode de vie normal. Comment est-il distribué Charge à l'intérieur du disque en bon état et en dégénérescence du disque. Après la chirurgie, l'instabilité vertébrale augmente. Les réopérations pour les hernies vertébrales ne sont pas rares. Les scientifiques rappellent. Le vieillissement de la colonne vertébrale est un sujet important pour tout le monde. Douleurs chroniques dans diverses parties du corps. Pas seulement le cou et le dos. Certains des troubles les plus courants sont associés aux hernies discales. Un traumatisme ou d'autres dommages aux disques entraînent leur saillie. Dégénérescence discale. Sténose du canal dans lequel se trouve la moelle épinière. C'est une complication redoutable et une explication de la nécessité d'opérer dans les hernies vertébrales compliquées. Arthrose, comment la traiter et comment réduire la douleur Mais de toute façon, les sommités mondiales nous le disent. Le soulagement de la douleur est possible. Traiter, pour guérir à jamais, objectivement il n'y a rien. Vous pouvez arrêter la détérioration de la situation. Le médecin essaie d'améliorer la fonction motrice, de réduire la douleur et d'arrêter la détérioration. L'exercice est une méthode sûre et acceptable pour tous. Augmenter la flexibilité et l'endurance. Réduire la douleur et les spasmes musculaires. La natation, les exercices d'équilibre, la marche, le vélo et le tai-chi sont généralement bien tolérés. Il est recommandé de consulter un médecin avant de commencer un nouveau programme d'exercice. Un bon conseil, si tout est si difficile avec le traitement, faites de la prévention le plus tôt possible. Excellent produit Créé uniquement pour maintenir la santé du système musculo Collagène NSP Contient exactement les types de collagène nécessaires au maintien de la santé de la colonne vertébrale et des articulations. Le premier type de collagène est nécessaire pour les tendons, les ligaments, les os et la peau. Le troisième type de collagène pour la peau et les vaisseaux sanguins. Bonus, une peau jeune, saine et radieuse. Hormone de croissance humaine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 L'hormone de croissance joue un rôle très important dans le maintien de la masse musculaire. Limiter l'accumulation de masse grasse. Régulation du métabolisme des glucides. Régulation de la fonction du système cardiovasculaire. Préservation des fonctions cognitives au bon niveau. La production de votre propre hormone de croissance diminue considérablement avec l'âge. La sécrétion d'hormones de croissance diminue considérablement après l'âge de 30 ans, d'environ 15% tous les 10 ans. Mais il y a aussi de bonnes nouvelles. Ce fait important sur l'hormone de croissance avec lequel nous avons commencé. L'activité physique augmente le niveau d'hormone de croissance dans le sang. Il est produit en plus grande quantité. Il est sécrété et libéré dans la circulation sanguine en plus grande quantité. C'est l'effet de l'activité physique. Ils peuvent ne pas être difficiles, pas lourds et pas longs. Par exemple, 30 minutes de marche à allure modérée. Léger étirement. exercice faisable, natation, cyclisme. L'essentiel est la constance des efforts. L'hormone de croissance est produite uniquement pendant l'effort physique. Son influence n'est pas durable. Par rapport aux injections de médicaments contenant de l'hormone de croissance, l'augmentation de la production d'hormones de croissance n'est pas si spectaculaire. Par rapport à l'utilisation d'injections d'hormones de croissance, des injections d'hormones de croissance dans les articulations lors d'expériences ont permis de restaurer le cartilage d'augmenter l'activité motrice et de réduire la douleur dans 93% des cas d'arthrite. Dans des expériences sur des souris, il a été démontré que de faibles niveaux d'hormones de croissance raccourcissent la durée de vie. Un point très important. Le moment de la libération de l'hormone de croissance dans le sang est une nuit de sommeil. Important. Pas seulement la nuit. Nuit de sommeil profond. Il existe des informations sur l'hormone de croissance humaine. Il est bien étudié, on sait aussi que sa libération dans le sang se produit la nuit pendant le sommeil profond. Les troubles du sommeil entraînent une diminution des niveaux d'hormones de croissance humaine. C'est une autre explication de la façon dont le manque de sommeil provoque l'obésité et des problèmes au niveau des articulations et de la colonne vertébrale. Le sommeil nocturne est important. Qu'est-ce qui vous aide à dormir la nuit Magnésium, lécitine, oméga-3 et HVP. Il est important d'avoir un apport suffisant en vitamine B. Les vitamines B doivent être prises pendant la journée. Ils peuvent revigorer. Par conséquent, ils ne sont pas ivres le soir. Que se passe-t-il Si l'hormone de croissance ne suffit pas Le tissu musculaire est rare, le tissu osseux aussi, la graisse s'accumule. Les risques de diabète et d'obésité augmentent. L'humeur et les performances sont faibles. La qualité de vie. Les personnes ayant de faibles niveaux d'hormones de croissance sont plus susceptibles de souffrir de dépression. Les fonctions cognitives, y compris l'apprentissage et la mémoire, sont également directement corrélées au niveau d'hormones de croissance. Que savons-nous de l'hormone de croissance humaine La somatotropine, hormone de croissance humaine, est synthétisée et largement utilisée tant en médecine que dans le sport et le fitness. En 1989, l'hormone de croissance a été interdite par le comité olympique. Les effets secondaires des injections d'hormones de croissance sont connus. Et comment accélérer la récupération des muscles, du cartilage et du tissu osseux, si S'il n'y a pas de désir d'utiliser des injections d'hormones de croissance. À moins qu'il n'y ait de bonnes raisons pour une thérapie aussi sérieuse. Mais est-il vraiment souhaitable d'améliorer l'état du système musculo L'hormone de croissance n'a pas besoin d'être injectée. Il peut être développé indépendamment. Une activité physique réalisable peut augmenter légèrement et brièvement son niveau. Habituellement ce niveau chez les personnes après 45 ans est faible. Il est impossible de restaurer les structures endommagées de votre corps avec un faible niveau d'hormone de croissance. Mais il est possible d'augmenter le niveau d'hormones de croissance. Une activité physique régulière, réalisable et constante est la clé de la restauration de nombreuses fonctions. Pas seulement la colonne vertébrale et les articulations. Quoi d'autre peut être utilisé Des produits NSP utiles pour les systèmes osseux et nerveux. Calcium avec vitamine D. Bien sûr, c'est nécessaire pour la santé des os. Une colonne vertébrale saine concerne la préservation des disques intervertébraux cartilagineux et la protection des structures osseuses, vertèbres. Everflex. Il contient de la chondroïtine, du MSM, de la glucosamine. NSP fabrique de la chondroïtine et du MSM. En savoir plus sur le collagène. Il existe un deuxième produit NSP. Avec du collagène. Il est très confortable à prendre. Chlorophylle pour une meilleure absorption de toutes les substances utiles. La chlorophylle comme détoxifiant. La chlorophylle comme premier aliment humain. Oméga-3, lécitine et magnésium. Un excellent trio pour le soutien nutritionnel du système nerveux. Les vaisseaux, le cœur, ils sont aussi utiles. Et plus sur les nerfs. Calmez-vous, normalisez votre sommeil. Développez dans un rêve les substances nécessaires à la récupération. Assez fins, nous utilisons le produit HVP, houblon, valériane, passion flora. Soutien nutritionnel du tissu nerveux, régénération et réparation des cellules endommagées. À ces fins, nous utilisons le complexe de vitamine B et vitamine D. Pas seulement pour la santé des os. Immunité, humeur, santé globale. Résumé Prévenir vaut mieux que guérir. Il est possible d'éviter la souffrance et les situations où l'on n'a plus le choix. Démarrez des actions ciblées pour maintenir la santé de votre colonne vertébrale et de vos articulations. Sauvez votre santé. Depuis plus de 50 ans, NSP met tout en œuvre pour que les gens du monde entier gardez et améliorer votre santé.